Bonjour la Bonjour. la signora Comment allez-vous ben, L'origine de moi, je suis né dans le quartier, 1972, quartier à forte fréquentation italienne, à l'époque d'immigration. Les gens qui venaient chercher du boulot, principalement pour aller travailler à William Askepens. Tout le monde se connaissait, on venait tous un petit peu de la même région. Donc quand on partait en vacances, on se retrouvait de nouveau euh, au village. Euh, donc on n'était jamais très loin les uns des autres. La rue Georges Leclerc, qui avait beaucoup beaucoup de familles euh, dans les logements sociaux à l'époque. Surtout euh, italiens, espagnols, marocains. Euh, la rue des Primeurs, qui était notre plaine de jeu. on l'appelait le basket. L'avenue Bondure qui était très commerçante. Il y avait la foire, une à deux fois par an. On se réunissait tous là. Il y avait cette promenade qu'on faisait euh, de l'avenue de la rue Georges-leclerc, tous en bande pour aller à l'école 5. Était comme hiver, on grimpait jusqu'en haut pour aller vers l'école On s'attendait à la sortie de l'école pour rentrer au quartier. On se donnait rendez-vous une heure plus tard sur la plaine pour aller jouer. La joie, la joie la joie, la bonne humeur, euh, le partage surtout, on partageait euh, les sentiments, on partageait euh... Les problèmes, on partageait euh, tout ce qu'on avait, on le partageait, parce que tout le monde se connaissait. Quand on préparait un plat le dimanche, ben, s'il y avait trop, ben, on allait à toquer à la porte à côté pour voir si euh, ça pouvait plaire. Les potagers aussi, mon papa avait un potager. Chaque fois, il faisait euh, des plantations en surnombre. On avait des congélateurs pleins. Je disais, papa, qu'est-ce que oui, c'est pour donner aux voisins On, on s'échangeait des trucs, quoi. Deux, que, que ce soit, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la culture, il y avait tout le temps quelqu'un qui venait sonner à la porte solidaires, on était très solidaires.